Bonjour les gens, aujourd'hui boîte en papier, les accessoires en origami. Si vous en avez marre du thermoformage et autres sachets en plastique pour vos jeux de société, je vous propose d'en remplacer par des boîtes en origami que vous aurez fait avec du papier. En description, bon, je vous mets un lien qui vous expliquera comment réaliser ces boîtes avec une simple feuille de papier. À partir d'une feuille A4 de 21 par 29,7 cm, vous prenez un carré de 21 cm et ça vous donne, après le pliage, une boîte de 7,5 cm de côté et de 3,5 cm de hauteur. Si on continue avec une feuille L de 17 cm de côté, on obtient une petite boîte de 6,5 cm avec 3 cm de hauteur. Pour une feuille de 13 cm de côté, la boîte fait plus que 4,5 cm par 2,25 Et pour finir, une feuille de 9 cm de côté donnera une petite boîte de 3,25 cm sur 1,5 cm de hauteur. Si vous utilisez du papier standard, c'est-à-dire du 80 grammes, votre boîte est assez flexible. Si vous passez en 180, vous voyez, en cartonné, c'est plus résistant. Là, nous sommes sur une boîte qui a été faite avec une feuille de 9 cm de côté. Si vous regardez bien, en fait, dans la vidéo explicative, c'est indiqué comment faire la deuxième partie de la boîte. Mais vous pouvez plus ou moins la faire grande c'est à vous de voir si oui que ça soit là voilà, c'est presque trop lâche mais vous voyez toujours avec la même taille de feuille donc c'est vraiment à vous d'ajuster pour éviter que ça se vide ou que ça s'ouvre la grande boîte faite avec une feuille de 21 cm de côté permet de ranger même de façon assez précise différents éléments d'un jeu Autre utilisation avec la boîte faite à partir de la feuille de 17 cm de côté, vous faites un set complet pour le jeu de rôle. La boîte faite avec la feuille de 13 cm permet surtout de séparer en deux boîtes que vous utiliserez pour votre partie, ce qui vous permettra de piocher dedans quand vous en aurez besoin. Même principe avec la toute petite boîte, celle faite avec la feuille de 9 cm. Donc vous utilisez ça en fonction de vos besoins. Ça vous avez vos deux éléments que vous pouvez utiliser pendant la partie. Seul bémol de cette taille de boîte, c'est que par rapport à mes gros doigts. En fait, ce pas facile toujours de prendre les éléments dedans. Et vous êtes obligé d'en prendre plusieurs. C'est un peu fastidieux, donc pour moi, cette boîte-là, elle est plus là pour faire du stockage qu'une séparation en deux pour pouvoir être utilisée pendant une partie. Une fois que vous aurez fait vos boîtes, si vous avez peur que la partie ici, la pointue, se relève, je vous invite à mettre un petit morceau de scotch. Comme ça, tout tiendra bien. Et voilà. Pour ceux qui ont peur que tout s'ouvre dans la boîte une fois fermée, donc là, vous voyez, ça tient bien. Mais quand même, je vous invite à mettre un petit élastique autour qui vous permettra d'assurer les choses. Voilà, c'était les boîtes en papier, les accessoires en origami. Bon pliage